Hello les amis, c'est dans ce bazar que je voulais vous faire un épisode de vlog parce que en fait je suis en train d'envoyer des colis. Euh, vous m'avez déjà vu envoyer des colis dans euh, il y a quelques mois dans des épisodes de vlog. Euh, je vais vous présenter donc c'est Passion Formation, euh, une formation, un programme en ligne qui aide les gens à créer leur formation en ligne. Euh, et en fait euh, j'estime que en 2019 et dans les années à venir je suis en train d'enlever un cheveu là euh, il va falloir envoyer de plus en plus de colis de ce type, je vais vous montrer à quoi dedans, il y a euh, ce truc là c'est un tableau blanc euh, qui se colle comme ça au mur une fois déplié il y a un feutre pour écrire sur le tableau blanc il y a des post-it et il y a un planeur et donc le planeur euh, il sera changé euh, régulièrement, ce ne sera pas toujours le même et il y aura aussi un livret que je n'ai pas fini d'imprimer encore et euh, j'ai eu 15 élèves pour passion, formation pour le moment. La première session, en fait, on s'est vu physiquement. Donc, je leur ai déjà donné des choses en main propre. Et là, j'ai 6 élèves pour la deuxième session où je vais envoyer. Euh, et donc, je voulais vous montrer ça pour vous donner des idées. Alors, c'est le bazar. J'essaye de ne pas tout vous montrer. Voilà, voilà. Ça, c'est quand je suis en mode colis. <rire> euh, et le but de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir à quelle est la valeur que vous pouvez apporter à vos étudiants, à vos élèves, si vous faites de la formation en ligne. Et. Et réfléchir en termes de valeur perçue. Vous voyez ça, ça me coûte du temps et de l'argent. Franchement, c'est pas le truc le plus scalable, du moins pour le moment. il Faudrait que je le délègue. Mais en termes de valeur perçue, c'est énorme. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète ça, il va se dire "Wow, ouais, j'ai reçu des trucs et tout." Même les taux de remboursement, je pense que ça les diminue. Et puis pédagogiquement, ça les pousse, parce qu'au départ, c'était ça. Je suis chaud. <rire> j'ai pas fait ça juste pour euh, euh, gagner plus d'argent, parce que je sais que pédagogiquement, si quelqu'un reçoit ça, parce que moi-même, je reçois des trucs, hein, euh, euh, bah je, je, serais, je serais plus engagé en tant qu'étudiant moi-même. Donc, euh, c'est ce que j'ai voulu faire pour mes étudiants. Je vais vous montrer. Je me suis inscrit au One Funnel Challenge. Je vais vous mettre ça, le lien en dessous. Donc, il y a un livret là. Il y a un deuxième livret. Il envoie même un lecteur MP3. Bon, c'est un, un euh, une super technique, mar, technique marketing parce qu'en fait, il ne gagne pas d'argent. C'est Russell Brunson qui fait ça, de Funnel. Son but, c'est de capter des emails, capter des gens convaincu. Euh, il y a aussi un gros livre avec. Euh, pour après vendre euh, son logiciel. Donc, c'est très malin. Moi, euh, je gagne de l'argent okay, quand je vends ça. Mais lui, c'est une autre stratégie. Mais bref, l'idée, c'est de vous montrer ça. Le futur de la formation, c'est du digital. Ça fait un an que je vous en parle. Euh, donc, mettez-le en application que ça vous aide dans vos réflexions. Allez, ciao les amis. Si vous avez des questions, en commentaire comme d'hab. Ciao, ciao